Déclaration de député, le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Oh, oh. On se souvient de l'inondation qui a été ce printemps euh, dans le bassin des rivières euh, Matawask et d'autres. Et dans ma région, on a eu le programme euh, suite aux inondations. Cela couvre les inondations, mais pas l'érosion. Les rivières indiennes et Moscades ont eu beaucoup de glissements de terre vu que l'eau a miné ces bains. Et donc, il y a d'autres qui sont menacés. Vu que le programme provincial ne couvre pas l'érosion, le ministre Moreau nous a demandé de faire une demande au programme fédéral. En travaillant avec le député fédéral, la ville de Pembroke, on a envoyé une demande. Le ministre des Affaires municipales et des Richesses naturelles des forêts nous a aidés à préparer cette demande. On espère qu'on aura du succès. Mais sinon, qu'est-ce qui y arrivera? Ce programme a besoin de plus de ressources que les propriétaires de la ville de Pembroke peuvent donner. On ne peut pas les laisser sans résoudre ce problème. D'autres érosions obligeraient d'autres gens à laisser leur maison ou de les voir glisser dans, dans la rivière. Même si on apprécie les efforts des ministres Moreau et Maguire, on ne peut pas oublier ces gens et la menace qu'ils ont. Si cette demande n'a pas de succès, j'espère que le gouvernement provincial va trouver un moyen d'aider ces gens à traiter avec la situation terrible dans laquelle ils se trouvent. Merci, M. le Président. D'autres églises de si députés, la députée de park bay Park. Merci. Je prends la parole pour appuyer les enseignants en grève social et à temps partiel des collèges communautaires. C'est un moment historique, vraiment, maintenant où on va avoir tout un changement. S'il n'y a pas de réponse qui, euh, au, au, à leur demande, on va voir la privatisation du système postsecondaire, ce qui est en jeu aujourd'hui. 80 des enseignants dans les collèges communautaires sont des gens à temps partiel ou sessionnel. Seulement 19 sont des euh, des professeurs à plein temps. Beaucoup de ces gens à temps partiel n'ont pas d'avantages sociaux et font près, euh, presque le salaire minimum parce qu'ils sont payés seulement dans, pendant qu'ils sont en salle de classe. Et chaque enseignant vous dit, en, dans le niveau postsecondaire, c'est une très petite portion de ce que leur travail les oblige de faire. La différence serait 300 millions. Pour le système collégial, et en passant à Monsieur, c'est bien moins qu'ils ont en surplus. Ils peuvent avoir salaire égal pour travail égal. Et ce gouvernement est complicite parce que le Conseil des collèges de l'Ontario ne va pas rencontrer, et même pas à la table, avec les gens, les grévistes. Encore une fois, ce gouvernement est complicite. S'ils appuient le principe de salaire égal pour travail égal, ils devraient l'appuyer pour tout le monde, et inclut leurs propres employés. Merci. D'autres déclarations, députés? La députée de brampton springdale je crois. Merci, M. le Président. Depuis, 200 gens de la communauté, c'était au Courtyard by Mary pour l'annonce de l'impact de son traite de, de, de l'appel 2016. Sonia qui a donné le discours et on a dévoilé le rapport sur un cas pour la communauté où on a parlé de, de, de l'argent investi à Brampton, College, Mississauga des gens qui, pour les gens qui avaient des difficultés. Le centre aide de la région de Peel a reconnu des gens qui ont fait beaucoup de travail. On a présenté à Suncor Energy UPS Canada le prix de Merci un million qui... Je remercie les organismes qui ont levé plus d'un million de dollars pour le centre-aide en une seule année. Le prix, et on a eu aussi un prix qu'on donne aux gens de la collectivité où il y a des nouveaux euh, euh, améliorations. La, le prix de la Fondation Bayev est possible parce que Madre et Ebacchin et la Fondation Brian ont nommé des prix pour en reconnaissant les contributions euh, des agences financées par Centraide. On donne aussi ces prix ailleurs au, en Ontario. On, Jesse Marine a reçu ce prix, entre autres, à non et le Centre de santé de la collectivité Punjabi, Aminet du Centre Avida et Rochengra, de Centre de la région de Pine. Merci. D'autres déclarations, députés, La députée de Thornhill. Merci. Et je prends la parole pour parler du comité d'action pour le bien-être des jeunes. Il y a Queen's Park et on a un groupe qui inclut deux femmes qui ont bien accompli, Jane Kavarkova et Megan Morton, et qui rencontrent les députés pour défendre de meilleurs résultats pour les enfants à soins, euh, en soins euh, pris en charge. Christy Dennett, Carlin Joseph, Amira Millhart et Christine Bradley sont avec le groupe et je veux mentionner à tout le monde que Jane et Megan ont dépassé des difficultés comme beaucoup d'autres et sont rejoints des forces. Euh, ils croient qu'il faut prendre des décisions sur basées sur des données probantes dans le système d'aide aux jeunes afin d'assurer le succès des jeunes. Monsieur le Président, il y a une étude où on dit que les jeunes dans le système avaient beaucoup plus de problèmes que la population générale. Deux de cinq enfants qui sont euh, des prises en charge euh, ne peuvent avoir tous les services selon les études. Il y a des conséquences en été et inattendues, des mauvais résultats. Et je veux remercier les filles d'être à Moumouo plus tôt. On a eu une discussion très intéressante et j'applaudis tout le travail qu'ils font. Merci, M. le Président de déclaration de député, le député de timiskaming Cochrane. Monsieur le Président, on sait que les enseignants des collèges en Ontario sont en grève. Les enjeux sont clairs. La plupart des professeurs ont des contrats ou saisonniers à temps partiel. C'est du travail précaire. Ce n'est pas une bonne situation qui mène à des bons résultats dans le domaine de l'éducation. Notre bureau a été contacté par des étudi et les étudiants et leur Parents parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent pour cette année et vont perdre de l'argent si on continue. On a été contenté par des enseignants qui veulent faire ce qu'ils font le mieux, enseigner, mais ils ont beaucoup de pression parce qu'ils ont une situation d'emploi précaire. Il y a beaucoup d'émotions et les conditions pourraient s'empirer. J'aimerais que. Que l'Assemblée législative soit consciente qu'un homme dans un piquet de grève a été touché par un véhicule et la police fait enquête. Le droit de grève fait partie de nos droits démocratiques et on ne devrait jamais avoir de la violence. Et on demande à, aux partis d'aller à la table de négociation et je demande au gouvernement de donner du financement afin qu'on puisse arriver à une solution. L'objectif ultime, c'est que les étudiants puissent recevoir une éducation de qualité donnée par des enseignants qui sont payés à juste titre. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, le député d'Eglinton-Lawrence. Merci. Je veux rendre hommage à un concitoyen, à moi, Ross Keane. Ross était un acteur avec beaucoup de talent, enseignant de musique et musicien. Et il a sauvé une tour d'appartement de patrimoine à Young Lawrence 1, Sheraton Avenue, avec beaucoup de travail et de dévouement. Ross était un protégé d'un des grands acteurs de théâtre, John Muskeman, des productions de Toronto, Workshop. Et il a fait beaucoup de travail et il a enseigné de la musique, il a joué de la guitare, aussi les batteries. C'était une personne incroyable. Il fondait les locataires et était un champion des droits des locataires dans le nord de Toronto. Et il a travaillé avec Uh, neighborhood Watch, il, il s'assurait que les aînés reçoivent leurs aliments, etc. Ross, c'était vraiment... Un géant à l'échelle locale, il va nous manquer beaucoup et il a contribué au-delà de euh, que chaque personne le fait pour la ville de Toronto et tous ses voisins et amis. Euh, que son âme soit en paix. Déclaration de député, député de Kitchener Conestog. Aujourd'hui, je veux offrir des félicitations à tous ceux en Ontario qui euh, prennent partie aux cérémonies de remise de diplôme dans les universités de l'Ontario. Ces cérémonies marquent le succès d'une vie difficile et intense que les étudiants avant de se lancer dans leur avenir. Ah, vu qu'il y a beaucoup de défis pour des gens qui peuvent euh, aller à l'université et d'autres institutions postsecondaires, c'est vraiment spécial de pouvoir recevoir son diplôme. Et souvent, c'est les défis qu'on a, suivent les sacrifices des parents, de la famille et des proches, et un réseau de soutien qui nous aide à aider au, suivant, au niveau suivant. Encore une fois, je veux féliciter les gens qui ont réalisé leurs objectifs. Et ceux que j'étais à Warburg Memorial l'université qui ont reçu la maîtrise de leadership en économie et en affaires. Je veux féliciter mes collègues de maîtrise et moi j'ai parlé souvent tard la nuit quand il y avait des devoirs et pendant deux ans on a travaillé ensemble. Je veux remercier les professeurs d'université et ma famille et mes amis et collègues. C'est vraiment quelque chose de très positif de faire ce Secours et je félicite les gens qui ont fait de même. Merci, déclaration de député dauto Aujourd'hui, le gouvernement du Québec. Euh, euh publie ses directives pour le projet de loi 62 et, et il justifie euh, le projet de loi 62 que, en utilisant la sécurité et la communication. Le projet de loi 62 va contre les droits de base des musulmanes qui portent le niqab ou la burqa au Québec. C'est inacceptable que ces femmes soient forcées à choisir un accès à des services publics importants comme les soins de santé, l'éducation et les transports en commun et la liberté de s'exprimer. C'est un droit fondamental de, de pouvoir s'exprimer, en particulier dans ce qui a trait à la religion. C'est la pente savonneuse, les femmes musulmanes sont, font déjà l'objet de la xénophobie et des brimades et de l'intimidation. Et il ne faut pas limiter la liberté d'expression que nous tous avons à cœur. La semaine dernière, tous les députés de cette Assemblée législative ont voté à l'unanimité pour condamner le projet de loi 62. Notre travail n'a pas terminé. On doit continuer à parler dans cette Assemblée législative et dans nos collectivités contre ces mesures législatives et contre toute discrimination non voulues et non justifiées. Merci. D'autres déclarations, députés. La députée Duran-Bruce. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais partager des messages que j'ai reçus par des cartes postales des gens de la collectivité de Walkerton, de Maid May, Formosa, Teeswater et Stepford. Ils m'ont parlé d'une un, prestation de logement portable qui pourrait s'assurer que le loyer ne dépasse 30 des prestations d'aide sociale et de prestations pour personnes handicapées. Et donc, euh, le message est très clair. Les gens ne devraient pas être à choisir entre le loyer et l'alimentation. Une autre personne a dit qu'il ne faut pas choisir euh, avec le logement abordable et d'autres, le transport, vêtements et d'autres nécessités, plus l'indépendance. Une autre personne a dit... Dans mon travail avec la banque alimentaire, il y a des gens qui ne peuvent pas se venir, qui doivent payer trop pour leur logement et ne peuvent pas se à d'autres besoins. Teresa, une autre personne a dit que c'était une personne qui avait euh, utilisé ce programme et que c'était difficile. Je vais dire à la ministre que je vais envoyer toutes ces cartes postales et j'espère que, que le ou la ministre va entendre le message de ces gens-là. Merci j'aimerais demander au ministre du Développement économique et de la croissance, qui a un rappel au règlement. J'ai des présentations, une série. Je vais aller aussi vite que possible. Je veux remercier des invités qui sont ici. On va faire une déclaration plus tard. Jennifer Kelm, de la Fondation Wesson. Laurie Raisel, euh, amie euh, du bassin de Rochewater. Grace Anderson, euh, euh, directrice euh, de, de l'Université de Toronto à Scarborough, d'un centre, et beaucoup d'étudiants. Alex Cavanaugh, David Reed, Brian O. On a aussi Ed Wehby, de Land Over Landings, Anya Baggio, de la Ligue des terres sauvages, Peter Kendall, Earth Rangers, de l'initiative pour les parcs, de la Fondation de la Vallée Rouge. J'espère que j'ai eu tout le monde. Et je veux les remercier aujourd'hui et de leur leadership. On est très content que vous soyez là. Merci. Rapport des comités.